Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la bouilloire Aujourd'hui on joue un jeu un petit peu particulier dans le sens où ce n'est pas qu'un jeu Il s'agit d'Engare, euh, un jeu qui est sorti très récemment et qui parle d'art et de géométrie Et donc, quand je dis parle, c'est que c'est en fait entre un outil de dessin et un jeu C'est à dire que le, le jeu permet de, de comprendre comment euh, les arts islamiques euh, fonctionnent, comment on obtient toutes les courbes, tous ces euh, motifs euh, très géométriques. Hein. On va montrer la géométrie et les mathématiques, en quelque sorte, derrière euh, les motifs et, euh, et les arts euh, considérés comme islamiques. Mais c'est aussi un jeu qui va donc euh, permettre de jouer un peu avec la physique, etc. Donc voilà. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment basé sur les arts islamiques, et quand je dis arts islamiques, je devrais sans doute plutôt dire art de l'islam, plus trop quel mot juste. Mais donc ça désigne les mouvements, les, les, les courants artistiques, euh, principalement musulmans hein, évidemment, euh, qui ont touché de l'Espagne jusqu'à l'Inde en fait, entre le 6e et le 19e siècle. Donc c'est hyper large, donc je dis ça vraiment, vous prenez un... C est, c est, ça couvre beaucoup beaucoup de choses et euh, ça a influencé beaucoup d'autres arts par exemple euh, les madalas, les mandalas ça s'appelle? les mandalas, c'est ça, les trucs avec les cercles là, là tout ça c'est typiquement le genre de motif qu'on va retrouver dans l'art islamique mais aussi dans d'autres arts orientaux euh, mais qui sont basés aussi sur la, la géométrie on en voit là au centre de l'image c'est typiquement ce genre de motif, euh, très répétitif mais entièrement basé sur la géométrie euh, et des effets de miroir et des choses comme ça. Donc on va voir ça tout de suite. Et la musique de menu, je la trouve absolument super. Ah voilà les coupoles. C'est typique de l'architecture, justement de, bah, de, de mosquée traditionnelle, euh, mais aussi de palais. Je pense notamment en Espagne, il y a, dans le sud de l'Espagne, il y a énormément de, de monuments euh, islamiques, euh, en tout cas inspirés par l'architecture et les arts islamiques. Euh, notamment des palais de quand cette région-là était majoritairement musulmane. Euh, et puis évidemment, bien sûr, si vous allez euh, dans le Maghreb, il y a énormément de choses magnifiques à voir, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, énormément de magnifiques bâtiments avec... Des styles artistiques et architecturaux absolument magnifiques. Et donc voilà, là on voit cette coupole qui est assez caractéristique et qui est plus ou moins le symbole du jeu, Engare. Donc on va aller voir ça. Ok, donc effectivement c'est un... une série de, de petits niveaux. Qu'est-ce qui Ah voilà. Okay clique sur la balle pour obtenir une forme comme celle qui est montrée en haut de l'écran. C'est écrit aussi en arabe, effectivement. le développeur indépendant qui a créé ce jeu donc j'ai oublié le nom parce que je suis quelqu'un de bien euh... <rire> c'est très professionnel en tout cas je mettrai tous les détails sous la vidéo comme d'habitude euh, mais donc le créateur est effectivement euh, quelqu'un du de, de nom et euh, passionné par euh, la géométrie derrière là et donc euh, c'est une personne arabe Et je ne sais plus exactement où je vous retrouverai ça peut-être <rire> mais voilà allez c'est parti c'est bah, relativement simple sur ce coup là hein, clairement je ne sais pas si vous avez remarqué c'est bien fait parce que la balle n'est pas juste un cercle il y avait cette espèce de fleur au centre qui permettait de euh, de... De me repérer, en fait, de savoir si j'étais à peu près droit, euh, sur le haut, sur le bas, vraiment, sur l'écart ou pas. Donc enfin, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, ok. comment euh, je vais faire ça? Oui, on va voir avec un truc qui tourne. Est-ce que si je tourne là, ça ressemble, hein? Si c'est ça, c'était ça. Eh, hey, génie! Euh... <rire> dit, <rire> j'ai vraiment de la chance, euh, alors après voilà, c'est pas, là c'est assez simple, j'aime bien, on voit le début de, de, de formes, comment les, les faire avec peu de moyens ou de façon très très simple, avoir des formes hyper régulières ou très spécifiques, euh, juste en suivant des mouvements, je trouve ça assez sympa, oh, puis c'est joli, la façon dont c'est animé est super belle, Il faut que j'aille, faut que je. Ah oui non, c'est en pointillé, c'est pour ça. je suis en train de me dire, mais comment je fais une ligne pointillée s'il si faut que je reste connecté au même objet Non, c'est bon. Non, tout va bien. T'as besoin d'une ligne droite. Tada Et voilà. Trop facile. Je vous donne tellement les réponses. Mmh. Alors, on va se mettre là. Non, non, c'est pas ça. Si c'est ça, c'est bon. Et là c'était sympa, j'aime bien le fait que ça, ça jouait vraiment sur le, la gravité, le poids. Effectivement, en utilisant ça comme ça, on peut faire un grand J'aime bien. Vous remarquerez que c'est des chiffres arabes. Ce qui est un bon sens un petit peu. Mais c'est pas grave. Voilà, euh, une courbe comme ça. Je vais rester proche du centre, alors. C'est pas exactement ça. Alors, où est-ce qu'il faut que je commence Donc, Il faudrait que je commence assez haut, en fait. Si je me mets ici. Non, j'ai encore ce début de... ça marche pas, ça. Si je fais ça... C'est trop prononcé. Hum... Hein. Hmm. Hmm. Si je me mets là, c'est encore trop, trop prononcé, c'était une autre chose que j'ai arrêté Si je me euh, mets là Ah... On se rapproche là Si je me mets ici... Toujours pas Là ah. Ici. C'est pas tout à fait ça. Non, non, c'est pas ça. Ah. C'était un peu... Heureusement qu'ils sont pas trop trop précis quand même <rire> La musique est super sympa je trouve BUM Faut que je fasse... quoi Je sais pas comment je vais le faire celui-là euh... Comment ils sont tombés, je vais essayer Je veux juste voir comment ils sont tombés Ouais ok donc clairement pas celui-là, parce celui-là non plus ils vont glisser si je te mets là. Ah ouais, maintenant tu rebondis. Toi, tu rebondis pas a priori. Ouais, bah bon, ça, ça fait un ordre de sac. Voilà. Hum. Voilà. C'était bien parti pourtant. Ici peut-être. marche pas. Ici. Ici, y a pas le petit pique. Terme scientifique, le petit pique. Absolument. <coughs> ah, comment je vais faire euh... Non, j'ai déjà fait ça. ça. Marche pas, on a dit. c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Si je te mets là, tu fais quoi Ah. Magie, euh, je sais. D'accord. Roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, mm roll. Hmm. Pop, pop. Si tu fais ça, non? Oui, peut-être. Presque. Bon, presque. Je me comprends. Non, là c'est tout droit, ça marche pas. Si je te mets là. Ah Ah Eh, ah, hey, j'avais la bonne balle directe, hein. <rire> Je tiens à le dire. Ok. Moins ok. D'accord. Si je te mets là, ça. Non, ça, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire, ça. C'est très joli, mais c'est pas la forme qu'il me Là. Pas exactement. Si je te mets là. Ça marche pas non plus, mon histoire. En revanche, si je te mets là. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! <rire> je pensais pas avoir réussi, je pensais avoir encore des essais à faire, mais. C'était très joli comme animation. J'aime beaucoup. Je suis assez fan, quand même, de ce Il y Avec toutes ces arabesques hyper géométriques. C'est répétition très fouillée, j'aime beaucoup. Mais.. C'est mon ancienne femme. Mon passé de fan d'histoire de l'art qui parle. Trop facile. Quart de cercle. Touche. face touche. Moins fastouche. Quoique. Non attends, ça regarde ça. Tiens, c'est un truc simple. Celui-là, il avance et il recule jamais. Aucun de ces points. Du coup, forcément. Alors que eux, ils bougeaient. Et eux, ils tournent. Donc, clairement. Oh. <rire> Quoi? Oh. oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Mon cerveau n'est pas prêt pour ça. Je, je me pose. Euh. Là tu dis descends... Ah non mais des couleurs fait que avant. Hmm. Là Ah non il part après. C'est là. Yes C'est ça. Un truc qu'on croit en fait. Un truc qu'on croit. Terme scientifique là encore, absolument. <rire> oh wow. Euh... Ah, je trouve ça fascinant. Euh, la façon dont, justement, dessin et animation, quand justement par le mouvement d'objets, on arrive à faire un dessin, je trouve ça super intéressant. Ah, puis il y aura bien d'explications vachement intéressantes à faire, mais comme je suis pas douée pour ce genre d'explications, que je suis même pas sûre de les avoir, je peux pas vous les faire. Donc faudra trouver tout ça. Débrouille. <rire> Ah mais comment je vais faire Clac clac clac. Si si je te mets là. Ouais parce que là ça non tu descends. C'est pas ça. Alors clairement il faut pas passer au parce qu'ils font juste un cercle. Pour que les autres ils restent un peu plus. mais que mais que mais comment mais quoi comment je fais alors attends toi tu montes ça c'est tu montes trop alors, là là là là okay <rire> ah c'est fascinant, je... c'est dur de parler en même temps par contre. Clairement j'ai besoin de ma compréhension pour essayer de trouver. Qu'est-ce... Qu'est-ce qu'est... Qu'est-ce à dire D'accord, je l'ai. Je l'ai facile. Enfin, facile, j'ai repéré le bon mouvement assez rapidement. C'est tout. Sinon c'est pas si facile en fait. Mais c'est vraiment, c'est quand même, c'est une pensée à ce genre de choses. Cet exercice n'est pas réglementaire, je proteste. <rire> ah non. Ah non, mais c'était bien, arrête. Si j'ai fait ça comme ça, ça a marché. J'ai pas assez... Mais ça a marché. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais c'est une bonne représentation de... Euh pourquoi faire ces cours-là Parce qu'elles peuvent représenter plein de choses. Là, par exemple, on avait cette espèce de nuage, ces texte de nuage. Et on arrive à avoir un tracé dedans, cette bonne présentation de, de principes assez fondamentaux euh, des arts de l'Islam, qui était euh, vraiment sur cette géométrie pour représenter la vie, représenter le fouillis de la vie par l'accumulation, etc. Mais aussi, euh, les géométries inhérentes euh, à la vie. C'est-à-dire que... que... Il y a de la nature, les choses ne sont pas régulières, mais on a cette impression de régularité. On a ces impressions de symétrie, euh, quand on regarde par exemple une feuille, euh, ces espèces de réseaux de, de nerfs sur les feuilles. Et, euh, et les arts de l'islam, si je me rappelle bien mes de mes cours d'histoire de l'art, euh, étaient beaucoup basés sur cette représentation par euh, des motifs géométriques, par des motifs réguliers, euh, pour représenter euh, cet aspect-là de la vie aussi, cet aspect de la perception. Et c'est vachement bien. Je trouve ça vraiment facile. Alors clairement toi tu fais que tourner donc je veux pas me servir à grand chose. Toi tu rebondis d'un sens à l'autre. Je pense pas que tu le fasses vraiment. Non, il faut que j'aille dans l'autre sens. Je parle. Alors que là, toi. Yes Il faut que je fasse dans l'autre sens Uhum. et hop pop pop pop <rire> c'est vachement bien j'aime beaucoup qu'est-ce yes. Hein Hop Raté C'était pas le bon cas alors. Hop Voilà C'est le seul que j'ai repéré qui bougeait vraiment je crois Je crois que c'était le seul Peut-être pas S'il y a trop de trucs qui bougent après j'arrive plus à me concentrer Je n'ai pas trop de l'intention tout va bien Oh non faut pas faire ça Non ça c'est perturbant Oh là, euh... Ok, alors ça se sépare à peu près ici, et sinon c'est une ligne sur deux qui monte et qui descend. Alors j'imagine qu'il vaut mieux que je reste prête, parce que sinon je vais pas faire de mouvement dans le bon sens. Donc pour aller par là, puis par là, cette ligne-là, il faut que je fasse un truc égal. Vas-y. C'est ça, c'est bon, tout va bien mais voilà vous voyez la logique dans le jeu justement chaque fois c'est une question logique par rapport au mouvement en train fait et je trouve ça fascinant d'arriver à faire des dessins comme ça aux joueurs ou la joueuse en l'occurrence <rire> euh, par le mouvement d'objets euh, ou des simulations simulations de gravité assez sommaire en fait je trouve ça vachement intéressant Je trouve ça moins intéressant et vachement trop compliqué. <rire> oh là là. Euh... Alors là, j'ai un petit début de, j'ai un petit centre de W. Est-ce que ça marche Ah non, parce que tu t'arrêtes là. Euh, Est-ce que de ce côté-là, ah oui, en plus il faut que j'ai dans ce sens-là. Ah oui, si si, c'est petit, grand, petit. On va y voir. Yes. Oui, c'était ça. J'ai pas du tout regardé ailleurs si je pouvais le faire. Dis, de leur mode, non, pff, moi je le fais là. <rire> Watch out, we got a badass here. <rire> je sais... Non, ça bouge trop. Non, ça y est, je suis perdue. Je sais pas pourquoi, le... même l'autre tout à l'heure ça m'a vraiment beaucoup paru, ça me paraît vraiment plus compliqué tout d'un coup. Mais je pense que c'est juste parce que je perçois pas, euh, bien euh, les mouvements de, de ronds comme ça, surtout parce qu'ils deviennent... Euh, ils perdent leur opacité sur les bords, du coup j'arrive pas à, à... vraiment comprendre le mouvement comme j'arrive avec les, les carrés, en fait. Je sais pas pourquoi, c'est rigolo comme perception. Ce serait bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous, vous percevez, parce que si vous, vous pensez que c'est mieux, c'est plus simple avec ce mouvement-là, ou si c'est plus simple avec les carrés. Parce que ouais, vraiment, moi, ça me perturbe cette présentation. C'est pas une question tant du mouvement des, des points indépendamment, c'est vraiment une question de de, de cet effet de, de, de, de motif mouvant qui me qui vraiment me perturbe. J'ai vraiment l'impression. Enfin j'ai l'impression que c'est vraiment imprimé dans ma rétine et que du coup je, le mouvement est.. Enfin j'arrive pas à imprimer le mouvement. C'est étrange, j'aime beaucoup. C'est bizarre. J'ai jamais prétendu être totalement saine d'esprit. Okay Mais alors bon, il y a, y a une scission ici. Ça bouge après, donc je vais aller comme ça. C'était pas le bon sens, mais c'est pas grave. Ok. Euh... Oui, voilà. Hop. Voilà. Non, c'était pas ça. Euh... Oui, non, c'est là que ça. Là, ça remonte dans le bon sens. Ça. Non, c'était trop sur le côté. Voilà. Ah, voilà. Si vous pouvez pas le juste faire, faire pause d'une seconde que je j'ai le temps de cliquer sur le bon et de repérer lequel c'est le bon, Il <rire> y a pas une fonction pause, ça m'arrangerait. <rire> oh, ah, j'ai eu un petit, j'ai cru que j'avais un petit frise mais en fait non c'est normal visiblement. Ceci est très perturbant. Comment je dois bon, A priori celui-là il tourne pas sur lui-même donc on s'en fiche. Celui-là, il fait que tourner sur les mêmes, donc c'est pas le bon, donc c'est forcément celui-là. Mais alors, pour avoir ce mouvement... Non, bah non, si, c'est le chic en fait. Voilà, il faut partir du haut. Et tout seul, en rapetissant, il fait le bon mouvement. Oh Oh Oh, c'est beau. Cool. Vous voyez, je parlais des, des mandalas tout à l'heure, des du fait, où, vous savez, comme tout, vous êtes un espèce de, de rond. Euh, j'étais ça quand j'étais gamine euh, j'adorais ça euh, c'est c'est une espèce de cercle de de de en plateau rond en plastique disque en plastique en fait. avec des trous à certains endroits ou des cercles à certains endroits et, euh, et comme ça tu juste à qui était dans un autre cercle et il y avait juste à faire tourner le disque central avec un crayon pas en plantant un crayon dedans parce que j'ai un stylo euh... bon j'ai un, un stabilo ça ira euh, donc il fallait tu plantais ton stylo et tu faisais tourner tu suivais le mouvement en fait et comme c'était cranté sur les bords et eh ben ça faisait ça te faisait faire un mandat et c'était super intéressant c'était j'adorais ça c'est super sympa et eh ben c'est le même système en fait c'est un mouvement répétitif circulaire qui comme il est basé sur les rotations d'un cercle qui est... qui va rester qui va qui va bouger que dans une même dans un même autre cercle et eh ben tu par la position et comme ça va se décaler très légèrement bah t'arrives à compléter une forme comme ça et je trouve ça super beau et j'adore ça. Pas étonnant donc que j'apprécie ce jeu. Oh c'était joli. J'aimerais bien avoir plus de temps pour regarder les trucs autour des présentations de niveau, j'aime bien. Termes de vie, c'est super joli. Ouh, alors appuie sur CTRL ou clic droit pour le slow motion. Oh, je peux les ralentir. Je suis prête pour vous, petit point. <rire> Et maintenant, il faut que j'aille tout droit. Bah, pour l'instant, ça se passe bien. Tout droit, c'est facile, c'est là. Eh oh Ouh Bah ça, c'est une forme moins traditionnelle. Mais c'est super intéressant. Ah, ah, ah, ah. La géométrie derrière le dessin. J'adore ce genre de choses. C'est surtout euh, côté occidental. Le moment artistique du futurisme a pas mal utilisé ce genre de.. de, de principe en fait géométrique. Et euh, pareil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand les artistes utilisent ce genre de choses. Du coup j'aime beaucoup. <rire> Ça me plaît beaucoup. Et ça fait 25 minutes. Donc je vais vite en faire un autre. Voir s'il faut encore un dessin. Alors, vite, du coup, je sais pas. <rire> si. Attends, je l'ai. Non, c'est raté. Hmm. Toi. C'était pas le bon. C'est celui-là le bon. J'y suis, j'ai trouvé. Et ouais, il faut encore un dessin super. Ah, oh, c'est super sympa. C'est tout bête hein, en plus hein, comme système de dire, là, tu traces un trait, tu fais ce mouvement-là, donner ce mouvement-là des particules de Enfin, c'est basique, c'est pas si simple que ça non plus, je sais pas le cadre d'un claquement de doigts hein, Mais, mais c'est super intéressant c'est que justement Par un mouvement qui pour, pourtant paraît super irrégulier, à la perception paraît super organique On obtient un tracé hyper géométrique, hyper droit C'est super intéressant je trouve Et je vais m'arrêter euh, Je vais juste voir si c'est Mais là quand même Je trouve ça je vais juste te faire regarder ce que c'est oh, Voilà petit dessin. dessin. Mais il semblait bien voir ça dans le trailer Ah Ah C'est trop bien Ah oh, oh mon dieu Comment c'est trop cool Ah tu peux faire ton motif Bref, <rire> j'aime bien quand on me donne des petits outils de création dans un jeu Tapis, ouh tapis, Oh Oh, qu'est-ce que c'est ça Oh, oh, oh, Diagonale. Ah, comment c'est trop bien Ah super chouette c'était clic droit pour repartir, j'ai trouvé toute seule et talk hmm. on peut faire super long Sup on peut faire un truc super détaillé du coup super détaillé, c'était une même mesure mais... Oh c'est super, je suis fan. Il moyen de faire des sacrés trucs. Et là pour l'instant je fais n'importe quoi, je trouve ça super parce que juste en passant un peu n'importe comment, et ben il on... y a quand même moyen de faire des choses. C'est excellent. Bref je vais m'arrêter là euh, on arrive aux 30 minutes euh, je trouve ça super intéressant je trouve que c'est une très bonne façon d'amener justement euh, de, de, de de faire comprendre euh, les géométries vraiment derrière certains arts, donc comme les arts de l'islam euh, et en même temps je trouve ça hyper doux, hyper respectueux, hyper euh, hyper intéressant euh, Culturellement aussi, effectivement, ça vient de quelqu'un qui baigne dans cette culture, dans ce style de représentation. Euh, effectivement, si, euh, si vous êtes une personne musulmane née dans un pays islamique, et ben euh, oui, il y a des moyens que vous ayez euh, beaucoup plus vu ces représentations-là et ce genre de courant artistique-là que, euh, que moi qui ai vécu en France toute ma vie. Enfin, j'exagère pas toute ma vie en vrai, mais... Euh, mais oui, effectivement, j'ai vécu en Europe toute ma vie, donc je euh, sais pas le type d'orientation artistique, ni le type de logique que j'ai l'habitude d'appliquer à l'art, la, parce que c'est effectivement culturellement pas ce, ce que j'ai appelé. Donc je trouve que c'est une très bonne introduction à un petit peu d'autres points de la culture, et, euh, et que c'est super fun. Euh, c'est des bons petits casse-têtes, ça être, je ça assez relaxant, sauf les points, sauf les points. Euh, mais voilà, je trouve ça super chouette. Et je vais continuer à jouer parce que j'ai envie de voir quels autres dessins je peux faire. Et il euh, y a sûrement un truc à Manda là au plein milieu. Oh, Sur ce, merci d'avoir suivi cette bouillure. Et aussi, n'oubliez pas de soutenir les développeurs. Allez acheter ce jeu, Engaré, si vous pouvez. Et euh. voilà, soutenez le développeur.